À l'aube de cette nouvelle année, je souhaitais m'adresser directement à vous. Je veux vous redire ma fierté d'être maire de notre ville de Drancy. Cette ville qui m'a accueillie il y a 20 ans, oui, j'aime Drancy. Je veux que Drancy soit une ville où on est impatient de s'installer. Je veux que Drancy soit une ville où on est fier d'habiter. Je suis déterminée à atteindre cet objectif. Je sais que le chemin sera parsemé d'embûches. L'actualité nous montre que terminer ces fins de mois est aujourd'hui difficile pour de nombreuses personnes, même celles qui travaillent ou encore les retraités. Vous pourrez compter sur votre équipe municipale pour vous aider à résoudre vos problèmes, à être à l'écoute de vos besoins. Comme je l'ai fait lorsque j'étais adjointe aux affaires sociales de cette ville, je continue à le faire avec une force décuplée depuis que je suis votre mère. Notre ville est un foyer de talent que je veux contribuer à faire éclore. Notre ville est une terre de richesse que je veux contribuer à faire coexister. Enfin, notre ville est une addition de volonté de réussir que je veux contribuer à mener à bien. Les résultats de nos écoles dans lesquelles nous avons mis en place tous les outils d'accompagnement pour qu'aucun enfant ne soit à l'écart. La réussite de nos jeunes lauréats, avec des partenariats uniques en France comme l'ESSEC et le programme Trouve ta voix ou Pourquoi pas moi. Parce que nos jeunes, bien qu'issus d'une ville populaire, doivent avoir les mêmes chances de réussir que partout ailleurs. Et enfin, le rayonnement de nos associations culturelles, humanitaire ou sportive en témoigne aussi. Je sais que je peux compter sur vous et notre ville aussi. Au seuil de cette nouvelle année, je veux vous dire que vous pouvez compter sur moi et sur l'équipe municipale pour porter nos projets, pour répondre au mieux à vos attentes, à vos besoins, pour porter les ambitions que j'ai pour vous. Mon ambition, c'est vous. Je vous souhaite... À toutes et à tous une très belle et heureuse année 2019. Je vous souhaite le meilleur pour vous-même, pour vos enfants, pour vos parents et pour tous ceux que vous aimez. Que tous vos voeux soient comblés. Belle et heureuse année 2019 à tous.